Nombre caché et unique dans la ligne 9. Nombre caché dans la colonne 1.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 Nombre caché dans la colonne, 2. Un groupe de nombres cachés dans la ligne. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché dans le grand carré, 8. Un groupe de nombres cachés dans la ligne. Nombre isolé et nu. Nombre caché dans la colonne, 1. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 2.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 Nombre caché et unique dans la ligne 8. Nombre caché dans le grand carré 3. Nombre caché et unique dans la ligne 4. Nombre caché et unique dans la ligne 6.